Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 39 de Stage 1 Et nous allons parler aujourd'hui de Medal of Honor Medal of Honor 2010 Parce que donc, bah, vous verrez le titre euh, Medal of Honor bah, en fait il n'y a pas de suite euh, dans le titre C'est Medal of Honor tout court Donc voilà on va y jouer euh, On va jouer, sorti, donc j'ai dit en 2010 Electronic Arts euh, avec bah, oui, qui font les Medal of Honor Le principal concurrent de Call of Duty euh, Donc c'est parti, chargement court Donc déjà le menu plutôt sympathique alors, nouvelle partie, tac tac tac, on est face à ma progression, j'avais commencé, on va se mettre en facile. Et puis c'est parti jouer. Et la petite cinématique qui va bien. Vous les si, vous êtes tarés C'est bon, avec moi, rapide. Tu Charlie faire on approche. secondes hey. ce sont des empreintes? Ok. Elles sont Je suis prêt? Go, go, go! F.P.C. À h On la est en voie, on la Attends, repasse ça, mazère. Ça vient je serais sur un portable au Yémen. On m'entends parler de ce mariage depuis des mois. Pas ben, de billets, retour Et ils n'utilisent plus leur téléphone portable. Et tu vas me dire que personne ne sait où ils sont que mariage veut dire autre chose. Ça ne va pas tarder, et on n'y peut Autant ce rire. mardi matin new-yorkais... Oui, c'est vrai. Attends, nous interrompons le programme pour aller en direct à l'analyse. Que c'était un avion monomoteur, et l'accident Tu vois ça Des nuages de fumée s'échappent de la nez... Ses ne de coordonnées. Derrière ça, ça porte clairement la marque d'Al-Qaïda. C'est vrai, on doit s'occuper de ça. On rassure les équipes. Vodou, Preacher et Rabbit sont en route. L'avion nous attend sur être Panthère nos renseignements disent que les frappes aériennes ont marché. Mais on va devoir sacrément se salir les mains. On est sûr. Et on voit de l'activité en augmentation dans les montagnes à l'est. Les cellules terroristes sont dans les zones montagées. Province de Baktia. Notre source signale des cibles prioritaires dans la région. On est venu exprès pour ça. On part en chasse. Ravid, arrête ça, tout de suite. Ça va se couer. Ça va aller, vous deux Reçu, ça va. À part que Ravid passe son best-of folklorique de l'Hindou Je préfère ça à Preacher avec son rap. Ça me donne des envies de meurtre. Ok. On y va. C'est notre gars, Négatif, Tarek est en sûreté en ville. Ce sont ses gars. Ça va. Il nous indique où il est. Reçu. Attention, quand même. Salamuna. Salam. Tu es pour chi-meng, dalt-ayu? Na, na, taliban design zain no pas siakshambe Ha, ha. Et tu kumi-ga kanuni poste shadi? Na, everything cool here, my man. Cigarette? Na, manana. Bro. Rodeau, j'ai la position de Tariq, on y va. Panther, est-ce que Wolfpack est en position Exact, gardez l'air calme depuis le sud, Tariq est avec vous. Pas encore, alertez-nous si ça change. il we'll go. Attendez. Je m'en charge. Ça hausse, hausse, hausse. Bougez T'as bien sauvé ta pauvre d'eau. Ouais, et ce gars était à deux doigts de se faire trouer la sienne. Mother, on va rester à quatre véhicules d'écart. Ce gars a dit que les talibans ont foutu le camp dimanche. Ouais. Avec. Eh ben... Restez bien sur vos gardes. Brodo, réduit un peu l'intervalle. T'es sûr que Tariq a les infos L'anglais pense que oui. Il sait quelque chose, sinon il n'y aurait pas tant de sécurité. On va à gauche. Putain, c'est quoi Brodo, on lève la compagnie. C'est qui ces gars, putain le toit, à 12h30. La fenêtre à 11h, 2. Mazar, il y a un véhicule qui nous bloque par l'arrière. Compris. Des Tchétchènes Merde Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Oui, donc euh, nous revoilà. Alors c'est parti, on vient de tomber dans une petite embuscade de, fo de foireux. Donc le but de... Ouh là je me brûle. Donc le but de cette émission, euh, de cette mission, <rire> pas de cette émission, et, euh, donc ça va être de, de, de sortir de ce merdier incroyable dans lequel on est. On est dans une cité de je ne sais pas où en, en Afghanistan, je ne sais pas où là-bas. Et il euh, n'y a que des terroristes de partout, des, des tchétchéniens là. Et ils veulent apparemment nous détruire la gueule Voilà ça commence bien Hop là je me suis touché là. Donc euh, il n'y a pas vraiment de vie euh, Apparente du moins Donc euh, faut pas se prendre trop de balles Vous en prenez 2-3 euh, On va dire qu'on y reste J'espère qu'on va pas y rester Donc c'est parti Hop là, là ai... Je crois que je l'ai tué Je crois c'est bon euh... Ah y'en a là y en a... Ah le fort ah ils sont, euh, ils sont pas semblant. Hein. on dirait qu'ils savaient que j'allais passer là ah, ils attendaient euh, avec l'arme au volant Ah ils sont très forts Donc, moi je ne suis pas très très fort en FPS mais euh, On va essayer de se démerder comme on peut Avec mon, lui mon collègue il y va, il fait, il fait pas semblant hein. Il y va, il avance, euh, peur de rien, euh, il tire dans le tas, vas-y Il est toujours là-bas, hein, toujours en plein milieu et euh, il, il est toujours pas mort C'est caché derrière un, un mur mais euh, moi j'ai l'impression qu'on le voit de partout. Voilà. Allez il y en a un là-bas. Allez crève. Voilà. Et lui il est derrière sa charrette là. Choupe dans la tête non Si c'est bon Oui. Oui. Je crois je crois je crois qu'il est mort. Et par contre où là il y en a un là ici Ouh là là fort. Ah, par contre euh, ouais, il est pas très intelligent. Voilà. Alors on le tue c'est parti. Donc mon collègue. Bah il passe devant toujours. <rire> il passe devant toujours, il a pas peur. Mais. Il y en a là-haut. Il y en a là-haut. On va essayer de sortir de ce bordel. You sécuriser la zone. On va sécuriser la zone. Donc oui, il y a toujours un système de petit objectif. Euh pour nous guider à travers le jeu euh, bah sinon on saurait pas trop quoi faire même s'il y n'y a pas 30 millions de choses à faire vous arrivez, vous faites tirer dessus, bah, vous dégommez les, les terroristes hein. donc de toute façon c'est même pas sécuriser la zone c'est plutôt rester en vie <rire> alors objectif atteint donc ça c'est fait, on continue la zone est sécurisée tac tac tac tac s'appelle allez ouvre moi cette grille fait le sale boulot, pas envie, je sais pas comment faire. Voilà, il vient de nettoyer les gens qui avaient dedans. <rire> il a jeté un truc dedans et ça a fait boum. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts Je sais pas, il y en a un là. Voilà. Il y a plus personne. <rire> Zone sécurisée. Ah, il faut que je saute. Voilà, Elle a un peu du mal avec les commandes du clavier, mais on s'en sort. C'est vrai que ça serait mieux avec une manette. Hein. Franchement, j'ai pas de manette, euh, je vais essayer de voir pour en brancher une. J'en avais une il y a longtemps. Est-ce qu'elle marche toujours Je sais pas, enfin, je vois. Parce que pour ces jeux-là, c'est totalement horrible de, de se diriger, de tirer. Euh, si vous voulez faire les choses dans les règles, il y a recharger avec R, il y a plein de trucs. Hein. Même s'il recharge tout seul. Bon, c'est sûr, pas, pas, pas comme on voudrait. Voilà, j'ai tiré sur un de mes collègues, je suis un peu con. Allez. Où c'est qui tire là-bas Toi, t'es mort. Et là-bas, il y en a un en haut. Allez. Et derrière son, son canapé. Explique-moi comment un lit peut protéger des balles. Alors, je sais pas si le matelas, il retient assez fort, mais... Euh, je m'y connais pas trop en matelas, mais... Euh, mais il me semble quand même que ça retient. Donc là, je me fais tirer dessus. Et un peu trop. Oula, ça y est, voilà. Et voilà, j'ai pris un peu trop de balles. Oh Je tombe par terre, je suis mort Quel malheur Ah, oh, mais on recommence là donc ça va. Allez Donc là euh, c'est pas trop pris euh, de, de retard. Alors, remarquez quand même que les scènes, euh, les scènes sont différentes à chaque fois quand même. Là il y a quand même un ennemi qui était passé là juste devant l'a tué. Euh, et euh, Alors qu'il était pas sur euh, quand on était passé la première fois, c'était pas pareil. La preuve que c'est un peu aléatoire. Bah tant mieux, au moins ça met du piquant, c'est pas toujours la même chose. Est-ce qu'il va y avoir là quelqu'un derrière, comme tout à l'heure, là Attends... Voilà, on sécurise un peu la zone, on va pas refaire la même erreur. Voilà... Allez Crève toi avec ton lit, là-bas. Est-ce que là il y a quelqu'un Non Vous voyez, tout à l'heure il y avait quelqu'un là, alors pas il à personne. Comme quoi, c'est différent. Même si le but est toujours pareil, voilà. Enfoncer la porte... Hop Oh bah oula là je me fais tirer direct, je me fais canarder. <rire> j'avais pas vu arriver tu vois. Que sont ces impacts de balles On dirait qu'ils viennent de l'extérieur. Il, il tire vraiment mal. Vas-y hein. ça. Non, allez, ouvre la porte, fais le sale boulot. Ah non d'accord. <rire> Appuyons sur le bouton. Bah les nuits. Oula je vois plus rien Comment je fais Infrarouge, infrarouge. Voilà. Ah ben bah on y voit mieux. Hop là, allez. Youp. Ah, il m'a pas vu, hein. il ils m'ont pas vu. Je les ai bien déchirés, vas-y. Alors en même temps il fait quasiment nuit dans la salle. Il doit faire quasiment nuit, même s'il si a l'air d'avoir un petit peu de lumière. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse où vais-je Toup toup toup... Non il est où mon collègue Il est passé où Je un forêt. Il est où Ah mais il est là D'accord Il est là mon petit collègue Al-Qaïda. Oulala là là, Il y a du monde là Oulala Il y a du monde sur la corde à linge Passe, passe le boing. Allez! Yeah. Pas... Ah, mais c'était bon. c'était le viseur de mon collègue. Ok. Il y a un truc de plus ici. Escalier. Oui, oui escalier, de toute façon, j'ai pas tellement le choix. Il me dit de. Ah, Toi, tu t'es pas aperçu qu'il y avait du bruit en bas ou c'est que j'étais en train de buter tout le monde? T'es resté en route, tu savais pas trop. Un petit peu peur. Un mètre. Ah, c'est mon objectif ça? Est-ce mon objectif Comment... Quel était le bouton <rire> Merde. Voilà, F pour défoncer une porte. J'avais oublié complètement le bouton pour défoncer la porte. Il y a d'autres gens dedans. Enfoiré. Cette arme est totalement nulle pour viser. Mais il est quand même mort, mais j'ai mis un peu plus de temps quand même. Ce viseur est à chier, j'aurais dû garder mon arme tout à l'heure, je ne peux pas la récupérer maintenant, mais... J'ai changé mon arme tout à l'heure quand j'ai fait un. Donc là il y a de la lumière. quand j'étais au dessus, euh, il fallait appuyer longtemps sur une touche pour changer d'arme. J'étais sur un ennemi, donc j'ai récupéré son AK-47, mais ça me sert un peu à rien. Il y a un peu à chier au niveau du viseur, quoi. Moi bah, je crois que c'est un AK-47. Je m'y connais pas en armes, hein, je le dis tout de suite. Hein. Si bien je suis en train de me totalement me planter comme une merde, mais... On va dire que c'est un AK-47. Objectif atteint. Alors... Nous sommes... Ok, donc un terroriste par là. Oh putain, il y a de partout Ah Je vais me faire canarder Non Crève Enfoiré Crevez ces deux salauds Allez crever, mourir. Allez, il me tire pas sur, en fait, il tire sur qui Je me suis en plein milieu, j'aurais dû crever 10 fois là Si le jeu avait été logique. F pour changer AK47 contre AK47. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Voilà, j'ai bien un AK47 de merde. Il, il, il vise mal, enfin, tu vise pas bien. J'aimais mieux mon autre arme avec mon petit viseur. J'aime mieux jouer les snipers que les euh, que les que les comme ça. Je sais pas comment on peut dire, mais euh, que les comme ça. <rire> voilà. Euh, il faut que j'aille là-bas. Ça c'est quoi C'est rien. Mm -hmm. Tout à fait. On va y aller. Hein. Et nous nous arrêterons là pour cette vidéo. Donc Medal of Honor 2010.